Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve avec une ration militaire française. On est sur le menu, le menu 13. Ça porte bonheur ou malheur, on sait pas. Mais en tout cas, on se retrouve avec cette ration que je dois tester depuis bien un an. Vous avez peut-être vu sur cette vidéo là qui date de. Il y a bien un bon moment euh, en arrière. Il y avait également des demandes d'abonnés de, pour que je teste ça. Donc euh. la là ...todo despeinado porque no me dio tiempo o nada... A ...ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! tú! Es tú! ¡Había subido la marea y con para paella! Eso. tú! Donc je disais des abonnés qui m'avaient demandé, certains, si je pouvais tester cette ration militaire qui vient bien du commissariat des armées. Euh, quelque chose, de, voilà, une ration, normalement 24 heures si je me gourre pas, euh, à voir, en tout cas, on a énormément de choses, je vais vous lister rapidement. Euh, potée paysanne, pâte carbonara, garniture de thon, fromage, potage, fromage fondu, euh, des biscuits salés, sucrés du café, thé, chocolat, muesli, boisson isotherme, nougat, pâte de fruits, ça c'est embarré mais je sais pas trop. Barre énergétique, chocolat croquet, confiserie, étui, mouchoir, serviette, kit de réchauffage et comprimé de purification d'eau. Des comprimés que euh, j'ai pas encore présentés sur ma chaîne, mais qui sont quand même très fonctionnels. Désolé, je règle les petits réglages. Donc voilà, euh, en tout cas, me concernant, c'est une ration que j'ai achetée. Alors bon, c'est mettre vente interdite, bah, revente interdite. Même si normalement, vous êtes un petit peu au courant au minimum que euh, ces rations-là sont... Euh, revendu parfois sur internet sur facebook, sur le bon coin il y a un petit peu plein d'endroits où vous pouvez en trouver et moi dans mon cas j'en avais vu euh, donc, il y a bien deux ans en arrière sur facebook je n'en avais pas acheté sur le coup euh, je préférais m'adresser à un site internet donc Tam Surplus. Euh, c'est pas nos sponsors malheureusement je le répète encore et toujours il y a un moment ça arrivera, vous inquiétez pas à un moment on en aura des sponsors mais en tout cas ça vient du site internet Tam Surplus. Euh, je leur ai acheté euh, récemment euh, des petits produits que vous trouverez en unboxing sur la chaîne, donc essayer de trouver la vidéo en question. De toute façon, tu tapes les mots-clés, tu trouveras bien. Donc, on se retrouve avec ça et on va s'amuser. On va regarder ce qu'il y a dedans, on va faire le petit listing. Et puis, euh, de toute façon, j'imagine si tu regardes la vidéo, c'est que tu as normalement une petite idée de ce qu'il y a. Mais bon, voilà, tu connais toi-même, tu connais. On fait des trucs à la coulasse ici. Voilà, on se retrouve face à l'unboxing. Voilà, vous avez l'entièreté de tout ça. Le listing ici de tous les équipements, de, enfin de tout ce qui y a à bouffer. Donc, comme je vous le disais, voilà, on a l'ensemble, le listing en français et en anglais des équipements qu'il y a à l'intérieur. Donc, de la nourriture, la partie calorifique ici, le titre en gros, la date de péremption, etc. Donc, ici, on a une ouverture facile qui se fait en deux parties, j'ai l'impression. Et voilà, hop là, autant pour moi. Le reveal, c'est vous qui voyez en premier. Eh, hey, mais c'est pas mal cette histoire. En tout cas, c'est bien rangé, ça, il n'y a rien à dire. Donc, on a des biscuits Saint-Georges Army Biscuits. Donc, 6 biscuits salés, 4 céréales et 6 chocolats. Comme vous voyez là. Plutôt sympa. J'ai jamais testé cette marque Saint-Georges Biscuits Army, je ne connais pas du tout. Donc, c'est nickel, ce sera l'occasion de tester ça en direct. On a également ici du chocolat noir. Donc, on en a un, euh, un chocolat noir. On a une barre commando fruits rouges. On a une barre nougat fruits. Donc, c'est bien, on en a trois barres. Donc, ça, c'est cool. Ici, on a le kit de chauffe. Donc, ça, vous connaissez, vous connaissez peut-être pas. Ça faisait vraiment des années que je n'en avais pas vu. Et ça fait des années que. Je... Ça fera des années que j'en réutiliserai, donc ça fait vraiment plaisir de revoir ça. Donc, ça à côté. Ici, on a le Mix Mussy Energy Breakfast, donc pour le petit déj. Nickel. On a la petite soupe, donc soupe potage thai. Sympa. Le Mix Drink, donc ça, vous avez peut-être déjà vu, c'est les boissons un petit peu tonifiantes, donc en plus de MX3 qui font beaucoup de tout ce qui est boisson. Euh, euh, boissons et plats lyophilisés. On a également un petit peu de compote, euh, donc on appelle de truc à la fraise là, de <rire> gelé à la fraise, voilà. On a un petit paquet de mouchoirs, impeccable, tout ce qu'il nous faut. Donc ici on a, je pense, le café, le thé, le cacao, le sucre, le sel et compagnie. On a du pâté naf, garniture de thon au fromage. Alors celui-là, je ne l'ai jamais testé. Autant le pâté naf, j'en ai mangé un peu de temps en temps. Autant celui-là, je ne connais pas du tout. Là, on a du fromage fondu de la maison Larzul. Dites-moi, qui connaît ça La maison Larzul, ça ne me dit absolument rien. C'est incroyable. Là, on a donc une pâte de fruits et une autre barre commando. Donc c'est cool. Et là, on a la potée paysanne et et les pâtes carbonara. Donc oui, c'est bien une ration euh, 24 heures. J'avais le petit doute sur ça, mais finalement, euh, au vu de tout ça, on est plutôt face à une ration euh, 24 heures, donc ça fait plaisir. Donc en mode euh, un, un plat chaud à chaque fois, plus les petits sachets, en mode une entrée, un plat. Et après, là, on a une petite boisson tonifiante, on a un petit peu de compote. Tout ce qui est barre de céréales, euh, confiture, machin, truc et tout. Voilà la confiture, cherchez ça. Un truc de thé, un truc de petit-déj. Et là, le kit chaud et les gâteaux. Bah franchement, on a tout ça pour du coup euh, une quinzaine d'euros. Je crois que c'était peut-être 19 ou 20 euros quand je l'avais acheté. J'essaierai de vous retrouver un petit screen de, de tout ça. Donc euh, bah, du coup, je pensais qu'il y en avait juste pour un seul repas, mais c'est aussi bien qu'il y en ait pour deux. Euh, C'est vraiment cool. Euh, pour revenir sur le MX Extreme, donc là, le Mix Museli, celui-là, je ne l'ai pas testé. J'en ai personnellement dans mon sac d'évacuation de la marque Voyager, donc vous pourrez trouver ça sur la vidéo qui sera dans les fiches. Surtout, n'hésitez pas euh, sur YouTube et puis sur Facebook, bah, n'hésitez pas à regarder sur la, la page YouTube. Hein. On a toutes les, les vidéos qui seront euh, en accès euh, facile. On a les biscuits également. Ça, je pense que les biscuits peuvent servir pour euh, le petit déj et tout, je pense que tu fais biscuit, avec limite une petite boisson isotope, et puis un petit peu de confiote, un truc comme ça, je pense que as moitié petit déj, moitié plat du midi, et... ou alors c'est peut-être une ration de 48 heures, et je me trompe peut-être, je vais essayer de trouver dans le détail, en tout cas, euh, on est sur des choses bien sympathiques ici, la petite soupe, là, euh, la nef, nef, madin, potage taille, j'ai jamais vu ça, jamais testé, on testera ça donc là on va mettre le kit chaud par contre j'ai pas trouvé d'endroit où j'ai de d'allumettes des choses comme ça j'imagine que ça doit être à l'intérieur donc le petit couteau qui nous sert toujours c'est le couteau Butch que vous avez vu ou pas en unboxing sur la chaîne très bonne vidéo vous pouvez voir ça vraiment je vous le conseille fortement je me suis coupé deux fois hier avec donc euh, voilà ça coupe bien alors, donc là, on a du café soluble lyophilisé. Ouais C'est ce que je me disais. Là, on a deux poches de sel. On a deux poches de poivre. On a deux poches de sucre daddy. Hein, daddy. On a saveur du monde. On a un thé vert à la menthe. Très bien. Ici, on a saveur du monde un autre thé. Et ici, on a du cacao. Cacao en instantané. Très sympa, je pense que tu te fais limite un matin, tu te fais un petit déj avec ça, et le lendemain tu te fais avec ça. Euh, Redites-moi si c'est 24 ou 48 heures. Peut-être que c'est moi qui me trompe et que c'est peut-être plus en 48 heures, du coup, vu qu'on a deux plats pour le midi. Alors, en tout cas, je vois pas de ration de combat individuel de réchauffable. Ta ta ta. Euh, bah, je me trompe peut-être. Hein. Désolé pour les puristes et ceux qui maîtrisent le sujet. En tout cas, on va, bon, on va, on a plein de trucs à tester, c'est vraiment très, très cool. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire la garniture... Ouais, on va faire la, la pâte naff avec les pâtes Carbonara. J'ai plutôt envie de ça que la potée paysanne. Ouais, on va, on va, on va s'attaquer à là-dessus. Ça, et puis euh, avec ça, on va goûter un petit peu les biscuits et puis, euh, au cas où, euh, un peu de, de confiote avec. Je pense que ça ira très bien. Ça fera plein de trucs à goûter, à tester. Que ça peut être très sympathique, donc on va tester ça, on va voir ce que ça donne, et puis euh, je vais vous dire mon ressenti. Alors, le réchaud, ah, regardez, c'est à l'intérieur qu'on a tout. Ouh là, ça va être beau, ça. Alors, attention les yeux. Donc, là, on a le petit truc pour récupérer euh, la, la boîte. Oh, on a même des petits cure-dents, on a sept cure-dents, un par jour. Très très cool, cette cure d'en avoir. Très bien. Ici on a. Donc ça c'est les pastilles de purification d'eau. Je pense pas me tromper à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. On a regardez moi cette beauté. Les souvenirs du pays, la toit Eiffel et l'arc de triomphe en allumettes. SRD la Lami France. Allumettes. Putain, vraiment bien. On a une petite, une petite fourchette. On a d'autres pastilles. Ça, c'est un sac poubelle, j'imagine. Putain, si c'est un sac poubelle... Oh là là, magnifique Regardez-moi, c'est un petit sac poubelle plié pour éviter de... de jeter à l'écart, de polluer. Oh, ça, c'est vraiment bien. Alors là, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs. Vraiment, euh, très très cool, machin. OK. Oh là là, comment... Vous imaginez pas le, le, le, les souvenirs que ça me fait de, de ravoir ça euh, sous, les, sous la main Alors, le mode d'emploi, je le mets dans mon sens. Alors, du coup... Ah oui, d'accord, ok. Donc, on replie à l'intérieur. Tac. Ah, merde, c'est plutôt les côtés, j'ai l'impression. Et après, ouais, c'est plus logique. Ça et ça. Voilà, comme ça, on pose comme ça, c'est nickel. Là, on aura ça pour récupérer la boîte. Donc, tac, tac. Oh, magnifique on moi cette beauté impeccable. Bah franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Autant les repas lyophilisés, moi autant je suis déçu à chaque fois que j'en prends. Et du coup, bah je n'en prends plus du tout. Autant ça, je suis pas du tout déçu. J'imagine qu'il faut quand même l'ouvrir... Euh, je pense qu'on va quand même l'ouvrir pour que la, la vapeur s'échappe. Bon, c'était bon jusqu'en en, 0,124. Donc à ce niveau-là, on avait quand même encore de la marge. Parce que c'était noté jusque euh, juin 23. Donc on avait encore six mois bien facile pour les bouffer. Et comme vous le savez, euh, les, les conserves, bah, ça se conserve masse de masse de temps. Donc en vrai, je pense que la ration serait quand même utilisable encore bien euh, un an euh, tranquille à la suite. Euh, alors, tac, donc, on va utiliser les petites allumettes. En plus, elles sont dans, un, dans une petite pochette étanche, vous voyez Franchement, ça c'est gravement cool. Tu sens qu'il euh, y a eu un, un souci de faire les choses bien en tout cas, bon j'ai mon avis de puriste et de, de particulier, j'ai pas, pas un avis de, de militaire ou autre et qui fait que du coup euh, du coup je me trompe peut-être, mais euh, je couvre le feu. <rire> ça me fait tellement de bons souvenirs. Allez, donc là on va ouvrir ça. Donc on va tester les pâtes carbonara, on va les faire chauffer. On va mettre le petit, euh, le petit système là avant que ce soit, ça, ça nous crame les doigts. La cuisson est bien partie, <rire> à ce niveau-là on est bon. Donc je vous laisse ça et juste à côté on va tester la garniture de thon au fromage. Oh les bonnes odeurs. Quand je prends toute la fume dans la gueule. Regardez-moi, ça a l'air pas mal cette histoire. En tout cas, ce sera toujours mieux que le plat qu'on avait testé. Donc vous vous souvenez, vous vous souvenez peut-être pas, vous n'étiez peut-être pas là. Et au cas où, si vous êtes de nouveaux abonnés, bah bienvenue. Euh, il y a un moment, on avait testé tout ce qui était euh, les pains, fromages et pancakes euh, de survie euh, de la marque Dergrosse et compagnie. C'était vraiment euh, immangeable. Donc au cas où, je vous mets toujours la vidéo. Eh bah, ben, franchement, c'est pas mal. Garniture de thon au fromage. Ça a plutôt bon goût. Regardez ça. Franchement on est sur euh, quelque chose qui est vraiment... Euh, la merde. Là je me prends la fumée dans la gueule. On est vraiment sur un, un plat euh, plutôt bon. En tout cas bon c'est le pâté naf c'est pas incroyable mais là par rapport au pâté naf simple au moins là ça a du goût. J'ouvre euh, les biscuits à côté parce que je sais qu'il y a des biscuits salés donc je vais en profiter. Biscuits salés. Vous voyez, ça crame bien. Donc les biscuits salés. Oh, ils sont rangés par couleur. Regardez-moi comment c'est beau. Vous voyez peut-être pas, mais on a vraiment la couleur. Donc biscuits céréales, biscuits salés. Ah non peut-être pas. C'est cela. Ah, ça c'est dommage. Il n'y a pas d'inscription. Ah bon, par contre ça, ça sort. Donc je pense que c'est assez chaud. Pas encore chaud, donc on va laisser ça. Vous avez là le, le bordel qui chauffe, hein. ne vous inquiétez pas. J'ai pas de micro-ondes à côté. De moi, ça, je suis dans la forêt. À peu de choses près. Alors, est-ce que les gâteaux sont bien Ouais. Ouh la vache <rire> Ça, c'est pas très bon. Ça, c'est bon. Des, des gâteaux salés de base. Regardez-moi cette beauté. Tester ça. Ah, C'est pas mal, même. La pâte limite est meilleure seule qu'avec les gâteaux. C'est quand même pas mal salé. Oh, les gâteaux salés, putain, ils sont vénères. Hein. Non, gâteau salé, je suis pas fan. Donc ça va faire poubelle. En général, c'est les sucrés qui sont meilleurs. J'aime pas acheter, mais là, j'aime pas trop ça. Donc là, j'ai ça. Bon, le pâté, ça va. Hein. C'est pas, pas dingue, c'est quand même bien gras. Vous voyez. Je pense qu'on est plus proche d'une ration 48 heures que 24 heures. Parce que si c'est 24 heures, putain, on a de quoi bouffer. Hein. <rire> Juste avec ça là pour en termes d'entrée terme hein. C'est vraiment bien Et surtout que on a 6 pastilles donc en vrai euh, ça chauffe de ouf Je pense qu'on va bientôt bouffer le tout La gournelle que vous avez vu dans un précédent unboxing vraiment très cool Alors ça là donc en plus, on a deux blocs de pastilles de purification d'eau. Donc on les utilisera dans une prochaine vidéo. Hein. Surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner si jamais les grandes vidéos comme ça, ça, ça vous plaît. Si vous avez euh, d'autres idées, d'autres suggestions, n'hésitez pas non plus, ça fait plaisir. Ça commence à être chaud à peu près partout. On va laisser encore euh, 8 minutes, puis je pense qu'on sera bon. J'ai presque envie de tester le, le fromage fondu là, si jamais les pâtes carbo ne sont pas bonnes. On a quand même la beauté paysanne. Je pense qu'on est plus proche. On n'est on est pas sur une photo non, quatre, non, non contractuelle au moins. Mais franchement, on est sur une bonne taille. Vous hein. voyez, par rapport à une main, franchement, ça fait, bah, ça fait la taille d'une main. Voilà. Main d'homme. <rire> Donc, on a ça, on a ça. Donc, les biscuits, vous en avez. Euh, vous avez. 3. Ah, d'accord! Ah oui, en gros, vous avez 6 biscuits salés, 6 biscuits chocolat, et vous avez 4 biscuits céréales. Peut-être qu'avec les biscuits céréales, ça aurait été mieux. Je vais me garder ça de côté. Et en vrai, tu vois, garder ces, ces gâteaux-là dans un sac d'évacuation, ce genre de bloc, ça peut vraiment être très bien. Dans le sens où tu as un bloc de plein de gâteaux qui sont secs, sous vide. Ils doivent se conserver également, ouais, pareil, 2-3 ans. Franchement, on est, sur un, on est sur un bon délire là, bon bon délire. Bon allez, on va, on va ouvrir ça. Bon je pense que vu que je vois ça, j'aurais dû l'ouvrir en grand. Alors maintenant, le seul bordel ce sera comment Oh non Oh le fils de pute, je suis trop con. A few moments later. Bon, j'ai galéré à l'ouvrir. J'aurais dû l'ouvrir en entier. J'avais pas compris. On va se démerder comme ça. Bon, la fourchette est vraiment petite par contre. Ça, c'est un peu la merde à ce niveau-là. Mmh. Mais euh, comme vous le voyez, on a des pâtes. On a des bons morceaux de viande. À ce niveau-là, euh, ça a l'air pas mal. Hein Regardez-moi ça. Bon, après... La viande a, a pas beaucoup de goût. Attends, si t'as pas de fourchette ou de couteau à côté... C'est un peu la merde, cette histoire. Vous le savez maintenant, il aurait fallu l'ouvrir en entier. Ou au moins pas faire de la merde avec ça. Bon, là il y a du gras. On va mettre un peu de sel et de poivre là-dedans. au moins, il y a du sel et du poivre à dispo. Ce qui n'est pas le cas de, des plats lyophilisés par exemple. Donc on va saler un peu cette histoire. Histoire que... Oh putain de ta mère, j'en ai trop mis. <rire> ça va m'arracher la gueule. Après sinon euh, les pâtes sont bonnes. Hein. Franchement euh, les pâtes sont bonnes. Mmh. Le sel aide vraiment bien à donner du goût à l'ensemble. Bon par contre. Mmh. Par contre la fourchette, la cuillère, euh, la, la fourtichette ou je ne sais plus comment ça s'appelle là, est vraiment trop petite. C'est vraiment dommage. après sinon franchement euh, ça va hein. il y a de bons morceaux de viande c'est juste que c'est juste chiant vu que <rire> j'ai fait de la merde dans le grand. des morceaux de gras sympas aussi, quand même. À ce niveau-là, c'est pas mal chargé. Franchement, si à ce stade de la vidéo, vous êtes toujours là. Vraiment merci. Ça fait vraiment très plaisir. Vraiment top. Bah. Ah voilà, bon. j'ai pu sortir le, le reste. Bon, au moins, il y a de la viande. Sur ça, il y a plus quasiment autant de viande que de pâtes. Donc au moins ils ont pété radin, c'est assez cool. La sauce est franchement plutôt bonne. Hein franchement dans l'ensemble, bon, ça ressemble à un repas de cantine on va dire presque. Mais ça a quand même du goût. Euh, on a du gras, de la viande, du sel, du poivre, il y a moyen d'assaisonner le tout. Franchement sur ça, je pense que... Une note sur 20. Je pense qu'on peut facilement dire qu'on est sur un 14. C'est quand même la nourriture française. Faut dire ce qu'il y a. Ouais. Là, vraiment quelque chose du goût qui vaut le coup puis là au moins tu payes peut-être 15 ou 20 balles mais au moins tu as deux repas stérilisés tu as au final deux trois lyophilisés entre la soupe le machin le truc ah non tu as quatre le stérilisé excusez moi avec les rations. Non je pense que ça ça regroupe bien euh, l'idée que je m'en étais fait et franchement euh, pas déçu en plus, on a le petit sac de poubelle qui va avec. Franchement, je sais pas si c'est froid encore. Ouais, c'est bon, c'est froid. Vous voyez, on a le tout qui a chauffé. En fait, quand je l'ai enlevé, il était quasiment sur la fin. Donc euh, franchement, euh, franchement, pas déçu non plus. J'ai encore un peu faim. Donc, Je vais attaquer le, le fromage fondu. J'ai aucune idée de... Ah, pardon. De savoir ce que ça va donner. Mais euh, on va tester ça avec les, les gâteaux, les céréales pour essayer de se faire un truc plus, euh, plus sympa en termes de, de jugement. Et puis que même vous, vous ayez un peu plus de contenu, parce que bon, c'est un peu limitant quand même. Donc là on a les gâteaux céréales. Donc quand même une meilleure tête. Attends, je vais, je vais être sûr de pas inverser avec les chocolates, hein, parce que. Ah putain, c'est ce que je viens de faire. Ok, le casso 4 céréales. Voilà. En plus écrit dessus, mais je suis con en fait. En fait, c'est que les gâteaux céréales que c'est écrit céréales dessus. Les autres, rien à foutre. Je <rire> sens que niveau budget, là c'est un peu moyen. Alors, gâteau céréal. Ouais. Bon, c'est toujours méga sec, hein. mais c'est le but. Du coup, les gâteaux céréales ont quand même un euh, meilleur goût que les gâteaux salés. Les gâteaux salés étaient vraiment méga salés. Vous un vénère. Alors, oh, le fromage fondu. Mais après, peut-être que ça chauffe aussi. Hein. J'ai pas regardé. Bon, après, c'est du métal. Hein. Je veux dire, tu, tu chauffes tout ce que tu veux avec le, le petit bloc. Hein. <rire> Regardez-moi ce truc-là. Regardez ce lopin de fromage. Je sais pas quel goût ça va avoir cette histoire. Ouais, oh la vache! Ah ouais! Antigravité. Pardon. Surprenant, très surprenant. Euh, franchement étonnant mais pas désagréable. Merde. Attendez, on va essayer de... On va essayer de se faire une petite bouffe. Un truc sympa. Regardez-moi le fromage. Regardez-moi la, la méga tranche. Au moins ça a, ça a toujours meilleur goût. Que le, le pseudo fromage de chèvre d'Ozen grosse là où je sais pas quoi que j'avais bouffé qui était vraiment immangeable mais c'était vraiment dégueu là au moins on a un fromage qui s'étale on a un fromage qui au moins a un minimum de gueule alors par contre pour le récupérer c'est un peu la merde même beaucoup oh, regarde on va faire une belle tartine vous allez kiffer regardez moi cette belle tartine santé Là, comme ça, franchement, ça se mange. Bon, c'est sûr, c'est pas, pas du Roblechon, ou du Camembert, ou, ou du saint ou de Bleu. Mais au moins, t'as un fromage qui est étalé, qui a un minimum de goût. Fromage fondu. 1906. Franchement, j'avais jamais goûté cette histoire-là. Bah. Pour le moment, on est sur le meilleur fromage en conserve qu'on ait goûté. <rire> donc voilà le, le fromage ouais, en cachant. Bon, Moi j'avais mon couteau donc euh, facile de récupérer. Sinon, on a juste ça. Donc comment te dire, étaler ça comme ça, un peu compliqué. Après je me dis que peut-être tu le fais chauffer, genre tu mets le bloc, tu le mets comme ça, ça fond et après tu le tiens et est étale en mode de, comme une raclette peut-être c'est peut-être un un élément euh, secondaire du truc je sais pas exactement donc voilà mes amis on va terminer avec un gâteau céréal, un petit peu de confiote une barre commando fruits rouges et une petite barre de chocolat on va se faire ça en, en dessert pour la fin histoire de voir un petit peu l'idée euh, générale le goût que ça peut avoir mais en tout cas je suis vraiment euh, très satisfait de euh, toute cette idée euh, d'avoir euh, des, des rations d'urgence je me dis que il y a un moment on avait fait euh, une vidéo sur la chaîne une présentation d'un kit d'urgence et tout ça pour la bouffe et tout euh, je me dis sans trop de problèmes que vous pouvez rajouter à l'intérieur quelques rations euh, militaires comme ça de cet ordre là ça peut vraiment faire un complément très sympa et au moins avec du, des gâteaux du chocolat en plus donc j'ai goûté ça comme ça, c'est sympa Franchement c'est extra, hein. la confiture Andros, magnifique Nous les gars, très bon taf, ça a du goût Avec les, avec les gâteaux ça passe nickel je pense que tu te fais ça avec un gâteau au chocolat, ou alors un matin tu fais ça, puis un autre matin. Je pense que c'est une ration 48 heures. Je me, je me dis même que si on pousse le vis plus loin, peut-être que pour un sac d'évacuation, ça peut être le genre de choses qui, qui fonctionne bien, dans le sens d'avoir une ration euh, vraiment, euh, vraiment 24, 48 heures, 72 heures, d'en avoir une ou deux dans un sac. Limite, alors ça fait peut-être un peu lourd, mais au moins t'as tout, t'as le réchaud, t'as le machin. Mmh. C'est impeccable Vraiment regardez la maxi dose de confiote <rire> Vraiment Au niveau de la confusion et tout C'est vraiment ce qu'il faut Les gâteaux sont sympas Les gâteaux salés sont vraiment un peu trop vénères à mon goût Après c'est un manque de sel Bah T'as la dose hein. Au moins là à ce niveau là tu peux rien dire C'est vraiment très très large, je pense que je vais m'en racheter 4 ou 5 ça je le garde si jamais il y a besoin de faire une rando, un truc tu pars avec, parce qu'au final il n'y a pas vraiment grand chose à, à, à retoucher je trouve sur cette ration après bon je suis pas calé sur le sujet donc voilà je donne juste mon avis Mais donc c'est la barre commando fruits rouges, je reprends un petit peu d'eau parce que mine de rien la confiture, est bien vénère Regardez-moi cette petite barre de céréales, toute mignonne. Mmh. Oh, la vache C'est mmh, hyper compact. c'est super bon, ça. Là, il n'y a pas de marque. Ah, si, attends, non. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Confiserie au riz soufflé et fruits rouges. Alors ça... Ça, là, délicieux. Vraiment. Mmh. Barre commando, et rouge. Il faudrait que j'essaie d'en trouver. Si jamais vous avez un lien pour ça, putain, je suis le j'en achète... Oh, euh... attends, regarde, 5-6 dans un set de rando. Pour le sac d'évacuation, nickel. Et là, on a du chocolat noir, à 65% de cacao. Vraiment très cool. De la chocolaterie, mon Banana. Il doit être très bien. Non je pense que les quelques bouts de gras que tu trouves dans les pâtes carbo sont largement compensés sont largement compensés face au reste de tout ce qu'il y a dans dans, dans dans la ration. Bon, si j'arrive à ouvrir cette merde par contre, <rire> j'arrivais pas à ouvrir le chocolat. Ah ouais, regardez-moi ça. Ouverture simple. Alors par contre le chocolat, il a pris le chaud, le froid, c'est un chocolat, vous savez comme les, les couteaux là, qui sont bien bien classe là. regardez-moi ça, regardez le chocolat comment il est, il est mmh. alors, le chocolat, alors ça c'est fait exprès, soit il a mal vieilli, je sais pas. 12,23. Encore de la marge. Non, bah. Ben, je pense que ces petits kits-là. Ces, ces rations-là. argent rations de individuelle. Chauffage. Euh, réchauffage. Enfin. Réchauffage, c'est ça. Je pense que ça peut vraiment être très, très cool à avoir. Mmh. J'ai pas de. Mais je pense, quand tu fais 24 heures tranquille avec, peut-être 72 heures, euh, 48, pardon. Mais franchement, très très bon. Vraiment, je suis vraiment pas déçu, même pas bon, même agréablement surpris en vrai hein. d'avoir autant de variété Alors, après, le seul truc, c'est que pour faire le chocolat chaud ou le thé ou tout ça, faut avoir une petite tasse, ce que j'ai dans mon sac d'évacuation, mais. Euh... Mmh. Un peu d'eau, tu mélanges de tout. Pour peu que ce soit une tasse en métal, tu fais chauffer, tu as un chauffant. Ouais, franchement, très très cool. Un peu. Après, c'est surtout très cool en plus d'avoir une mini tablette de chocolat, de la confiture, du sucre, du sel, du poivre. Les épices, au moins c'est des plaques, ont du coup, pour moi, hop là, <rire> pour moi, c'est vraiment le, le, le, le condensé, le, le résumé qu'on peut se faire de, de, de cette expérience, de ce test, mmh. qui au final a été quand même plutôt une belle réussite, dans le sens où tu as tout qui tient dans le carton, tu as ton petit sac poubelle à la fin avec le tout, même de quoi le fermer. Franchement, pour moi on est vraiment sur une masterclass. <rire> Mais bon, il n'y avait pas besoin de ma vidéo pour, pour savoir pour en venir à ce sujet-là. Le seul truc que je pourrais redire, c'est de à la limite, le seul truc qui pourrait être cool, ce serait d'avoir un, un, un mode d'emploi pour la, la conserve et l'ouverture. Mais bon, en vrai, t'en ouvres une, si jamais tu te gourres, la deuxième tu ne te gourres pas. Normalement c'était si pas trop con c'est que tu fais comme ça. Quoi. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça. Euh, bah, J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle sera sûrement longue à monter, à faire. Euh, bah, si vous êtes là à la fin, putain, notez-le en commentaire, dites-le-moi. Ce qui serait étonnant. Mais bon, j'espère toujours. Euh, sur ce, eh bah, passez euh, peut-être de bonnes vacances, euh, suivant quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, comme toutes les semaines, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao